Mais je m'appelle Eloïne Velaine, je suis en première année de doctorat art à l'Université bordeaux Montaigne et je réalise une thèse création. Donc le but c'est de réaliser une thèse mais aussi de réaliser un spectacle. Donc ça tombe bien que je sois aujourd'hui ici avec le projet Hoodood parce qu'on travaille surtout sur la recherche-création, ce que ça comprend, ce que ça entreprend. Et euh moi, ça m'a vraiment apporté euh, beaucoup. Parce que maintenant, je sais à peu près euh, comment je vais tisser mon lien euh, entre ma recherche et ma création. Euh, il se trouve aussi que je travaille sur un projet là, pour d'autres, sur le corps. Et c'est également le thème de ma, de, de ma recherche. Donc, euh, j'arrive à pouvoir voir euh, comment lier les deux et comment je vais pouvoir... Euh, Houdoud, je pense vraiment que ça va me servir sur tout le processus de ma thèse. Donc ça va peut-être durer 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, Houdoud sera toujours là avec moi. C'est aussi ce qui m'a fait commencer mon travail de recherche-création. Et je pense que ça va vraiment me suivre tout du long. On travaille sur le corps étranger, sur le corps transformé. Et c'est également ce que je travaille dans ma thèse. Et là... Euh, ce que j'ai trouvé vraiment appréciable, c'est que moi je suis française, j'ai toujours grandi en France, et là j'ai pu me confronter à des, des avis et des pensées qui ne sont pas euh, occidentalisés, qui ne sont pas euh, colonisés, on va dire. Euh, et c'est vraiment euh, quelque chose de, de nouveau et qui apporte beaucoup euh, de richesse à ma manière de penser et aussi ma manière de voir les choses. Donc pour moi, euh, Houdoud, c'est vraiment une, une chance de pouvoir découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières de faire. Et j'ai l'impression aussi que c'est pour ça qu'on est réunis ici.